Bonjour à tous, je suis sourd mais pas que. En effet, chacun d'entre nous ne se résume pas à son handicap, à son caractère. Nous avons tous des parcours très différents qui ne se ressemblent pas, des métiers, des passions, des rêves. Je vais vous présenter plusieurs portraits. Mais attention, nous ne sommes pas là pour comparer ni juger. Parce que chaque vie vaut la peine d'être connue, reconnue et respectée. À cette parole, en avant que la musique. Merci beaucoup à ceux qui ont participé au projet. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner et surtout à partager. Je vous souhaite un bon courage pour la rentrée et pour la reprise. Sur ce, à très bientôt.